Merci, merci à toi Philippe, merci pour l'invitation. Salut à tout le monde, toutes les personnes qui sont là. Franchement, ça me fait plaisir et je pense à faire un bon euh, featuring euh, qu'on qu fait là sur YouTube. Donc, euh, merci, à, merci à Philippe pour, euh, pour l'invitation. Pour euh, je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont là malgré cette période difficile de confinement. J'espère que tous ceux qui sont là euh, prennent le temps ben, de, ben, déjà de, de se protéger, et de protéger leurs proches et surtout de mettre en place… Euh, des choses pour aller de l'avant, parce que je pense que c'est une, une très bonne en amont. Donc moi, je m'appelle Florent cam au moment où je vous parle, j'ai euh, 29 ans. Donc, euh, je suis né euh, je suis Camerounais, donc euh, je suis né à Douala au Cameroun de père euh, de mère euh, Bafan. Donc euh, donc voilà, j'ai grandi à Douala, donc j'ai une enfance euh, classique, on était euh, une famille de 6. Bon, malheureusement, on a perdu un membre de notre famille entre-temps. Euh, on a grandi à Douala. Voilà, J'ai une enfance normale. Hein, J'ai fréquenté à, au lycée français Dominique Savio. J'ai eu, eu mon bac. Euh, après mon bac, voilà, je suis parti étudier en France. Donc euh, moi, initialement, je rêvais d'être. Euh, D'abord, je rêvais de faire de l'aviation. Donc je rêvais d'être pilote. Bon, je pense que les, les compétences intellectuellement un peu limitées. <rire> je, je, je me suis rabattu en fait sur, euh, sur, euh, sur l'informatique. Et même jusque-là, mes compétences intellectuellement limitées, parce que à la base, je voulais devenir ingénieur en informatique. Donc, voilà, j'ai une, une scolarité un peu. Euh, J'étais assez turbulent quand même à l'école. Donc, euh, j'avais des avertissements. Euh, j'ai frôlé le blâme, déjà aussi, à plusieurs reprises. Donc, euh, j'ai une enfance assez euh, mouvementée. Et ce qui m'a surtout, en fait, euh, réveillé, en fait, de me dire que, bon, voilà, euh, Florent, il faut que tu deviennes sérieux, il faut que tu sois un exemple entre guillemets. C'est lorsque j'ai malheureusement perdu mon grand frère, donc là, ça m'a fait un déclic. Et c'est là que je me suis dit bon, Florent, il va falloir que tu, il va falloir que tu euh, te, il va falloir que tu te responsabilises, il va falloir que tu te, de, deviennes mature. Il va falloir que tu deviennes un homme parce que j'étais devenu le, le, le nouvel homme de la maison. Donc c'est là que je me suis dit bon, il va falloir que je j'entreprenne de grandes études pour avoir un bon boulot pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un peu ce que le système nous enseigne et c'est malheureusement pas euh, la, la, la meilleure des voies. Donc, j'ai suivi ce, euh, ce système-là. Euh, donc, je suis parti en France. J'ai étudié à, à, à l'université Montpellier. Après ça, j'ai fait un court séjour en Angleterre qui était très bref. Bon, j'ai fait quoi Neuf mois. Malheureusement, après, je me suis fait annuler mon visa <rire> en Angleterre. Donc euh, ça c'était à l'époque. Je sais pas si Philippe tu te rappelles le, le, le, la circulaire Claude Guéant Ah oh, bien sûr, bien sûr. Guéant m'a frappé moi. Si si, je connais très ah, bien. On a eu des cauchemars, hein. J'ai ah, eu oui. des news, je pas dormi. Donc dis-toi, je suis parti en Angleterre, mais en Angleterre c'était pire. Ah ouais. C'était pire, ah, c'était pire. pire. Donc, je donc je suis allé étudier en fait pour faire pour la faire courte. En fait, on m'a annulé mon visa parce que euh, tous les matins, tous les lundis matins, j'étais obligé d'aller badger mon visa. Euh, euh, à l'accueil de l'université pour dire que j'étais sur le terrain, toi, en fait, tous, wow. les, tous les lundis matins. Et entre temps, qu'est-ce que j'ai fait C'est que euh, j'étais parti, j'étais reparti en France pour passer mon, mon TOEFL et mon GMAT parce que je, je prépare mes concours d'école. Et en revenant en fait en Angleterre, ben je suis arrivé à l'immigration, me demande ben qu'est-ce que vous faites là Ben je leur explique. Et euh, du coup, je l'ai j'ai fait business administration à, à, à l'université et tout. Ils appellent mon école pour dire, bah écoute, euh, est-ce que Florian Moncamille est bien étudiant chez vous lui dit oui, il est bien étudiant chez nous. Euh, est-ce qu'il a validé ses examens Oui. Ok, par contre, il n'a pas validé son visa le de lundi, de lundi dernier. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc, le gars m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu fais ici C'est quoi Parce qu'il y a beaucoup, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnes en Angleterre. Il y a beaucoup de, bon, j'ai rien contre les indo-pakistanais, mais il y a beaucoup d'indo-pakistanais qui arrivent en Angleterre qui prennent les visas et qui vont euh, ouvrir des, des restaurants, etc. Donc, eux, ils sont très euh, regardants par rapport à ça. Donc, ils m'ont dit non, euh, tu peux pas rester en Angleterre. Une fois que tu termines tes études, donc moi, j'étais admis à LSI. J'avais un stage chez Dell euh, à Londres. j'avais J'étais admis à, la, à, à London School of Economics. Ils m'ont dit euh, à l'issue, dès que tu termines ton visa, tu repars d'où tu viens, donc en l'occurrence au Cameroun Donc, en fait, ils ont annulé mon visa. Et, euh, c'est comme ça que j'ai dû revenir en France. Bon, Entre-temps, la circulaire, euh, circulaire était enlevée, donc j'ai pu, euh, pu continuer mes études et travailler comme il se doit. Et en parallèle, en fait, bon, en bon camerounais, j'avais toujours un plan Z. C'est là que j'avais fait des démarches pour euh, l'immigration au Canada. Donc j'ai fait mes demandes au cas où, justement, je ne pouvais pas rester ni en France ni en Angleterre. Donc finalement, tout s'est bien passé. Donc j'ai mes diplômes, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé à travailler chez KPMG euh, à la Défense à Paris, comme, euh, euh, comme auditeur informatique. Donc, j'ai commencé à travailler et c'est là en fait qu commencé en fait, si tu veux, euh, j'ai commencé en fait à, à voir qu'en fait le système que j'étais en train de suivre n'était pas le bon parce que je me suis dit, c'est pas… Euh, j'ai eu une frustration en fait, parce que je me suis dit, mais c'est donc ça qu'on nous a vendu, de nous dire qu'on va, va faire de grandes études, va travailler dans de belles boîtes, etc. pour finalement avoir, avoir un salaire qui ne permet pas de, de faire tout ce qu'on veut dans la vie en fait. Et C'est là qu'en fait, je me suis penché, en... je me suis penché sur, euh, sur, euh, sur des solutions, de me dire que bah, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir euh, comment est -ce que je veux faire pour pouvoir euh, aller de l'avant, pour pouvoir investir. J'avais également beaucoup de frustration de part des logements, enfin, parce que lors de mes études, voilà, je dormais chez des amis, etc. Bon, voilà, on a eu un peu euh, des galères d'étudiants euh, en ile de france Donc c'est là que j'ai commencé en fait à me renseigner par rapport à l'immobilier, mais je suis parti de la mauvaise de, du mauvais pied en fait, c'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu imiter mes collègues qui euh, achetaient leur résidence principale. Et généralement, ils achetaient en couple. Tu vois, c'est-à-dire, ils achetaient en couple, donc ils achetaient des maisons, ils achetaient des... Tout ça. Donc moi, ce n'était pas mon cas parce que bah, j'étais seul avec un salaire de à peu près 2000 euros. Je ne pouvais pas aller bien loin. Donc, j'ai commencé à acheter mon j'ai acheté mon premier bien immobilier, mais euh, euh, je me suis planté en fait parce que voilà je n'ai pas suivi de formation, je n'ai pas pas fait ce qu'il fallait faire et ça m'a coûté cher parce que ça me coûtait ça me coûtait énormément d'argent ça me ça, j'avais un stress financier assez conséquent et c'est là en fait que j'ai compris en fait qu'il fallait en fait euh, se former donc j'ai commencé à lire des livres à assister à des conférences, à aller à des séminaires, etc et c'est là que j'ai vu la puissance immobilier, immobilier. et quand j'ai commencé ça quand j'ai commencé à, à comprendre en fait que finalement on peut bâtir une richesse mais vraiment énorme c'est-à-dire quand je parle énorme c'est en plusieurs millions voire plusieurs dizaines de millions d'euros de de l'or ou quelle que soit la devise grâce à l'investissement immobilier. Donc, c'est là en fait que, en fait, en cinq mois, en, non excuse-moi, en dix mois, j'ai euh, malgré le fait de travailler 60 heures par semaine, donc pour toutes les personnes qui disent que oui, je ne peux pas euh, lancer de projet ou je ne peux pas investir à cause du boulot, excusez-moi, pour moi, ça, c'est pas une raison parce que euh, moi, je ne suis pas le seul. En a, on a des collègues, j'ai des collègues aussi qui étaient dans le même cas que moi et qui ont investi dans l'immobilier. On travaille 60 à 70 heures par semaine. Ça m'a pas empêché de, de faire en 10 mois, j'ai acheté pour près de 6 biens immobiliers en 10 mois en Ile-de-France. Donc ça, j'ai fait ça en Ile-de-France. Ça m'a valu quoi 13 kilos en moins et un burn-out. Parce qu'en <rire> <rire> <rire> Donc j'ai Donc en fait, je me rappelle très bien, je suis rentré à Douala et j'étais rentré en vacances à Douala, mais même ma mère m'a vu hein. j'étais Je pense que plus, plus mince que moi, il n'y a pas. Donc, euh, si, je, si je perdais encore du poids, je pense que j'allais perdre en os. Tu vois. Donc, vraiment, j'avais perdu beaucoup de poids. Et euh, voilà, ça m'a en fait, euh, ça, ça, ça, ça permis en fait, de réaliser que voilà, je n'étais pas dans le bon environnement pour moi, dans le bon environnement de travail et dans le bon environnement même euh, géographique, dans le sens où voilà, moi, je voulais entreprendre, je voulais lancer des affaires, etc. Mais voilà, euh, le, le système en fait, dans lequel j'étais l'entourage, ça ne m'aidait pas. Donc, c'est là en fait que je me suis dit, bon, Florian, soit tu Repars en France, tu fais la même chose, soit bah, tu pars en fait à l'étranger. Donc, moi, comme j'avais des rêves d'expatriation, voilà, j'ai tenté Duba, Duba et la Suisse, etc. Bon, je me suis fait refouler à tous les entretiens. Et bon, comme j'avais mon plan Z, j'avais mon, mon, mon visa pour le Canada, là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller au Canada On sait pas, on sait jamais. Bon, ça peut être intéressant. Et j'avais des amis qui étaient là-bas, j'avais eu de bons échos. Et ça, j'ai commencé à me renseigner et je me suis renseigné en premier, en premier lieu à l'investissement immobilier. J'ai vu en fait comment ça se passe en immobilier au Canada et c'est là que j'ai vu la puissance en fait de l'investissement immobilier. qu'offre euh, le Canada, en termes de, surtout en termes d'effet de levier, c'est tout, tout simplement puissant en fait. Et là, je me suis dit non, mais là, c'est obligé que j'aille là-bas, qu'il fasse moins 40 ou moins. <rire> ça, c'est sûr que je vais là-bas. Donc, je pourrais te dire que je suis et, et j'ai pris, pris beaucoup de risques parce que j'ai pris ma conjointe Je lui ai dit écoute, lâche ton boulot. On part, franchement, on est parti. On a tous les siens. C'est-à-dire, même encore là où je, au moment où je ne sais pas, là, l'appartement dans lequel je vivais, il y a tout. C'est-à-dire, les... mes vêtements, tout ça. On a pris nos sacs, on est parti. Comme ça, vraiment à l'aventure, on connaissait rien. On allait s'installer là-bas. Et c'est là, que... là que vraiment, en fait, ça... que tout a commencé. Donc j'ai <rire> dû réapprendre. En fait. Tu t'es mis, en... mis en danger quelque part. Ouais, je me suis mis en danger, en fait. Et ça, c'est la meilleure chose à faire, vraiment, de, de fait, quand... quand tu te mets dos au mur, en fait, et que... Je te dis, bon, tu sais pas qu ce qui t'attend. Tu sais pas euh, ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas, est-ce que ça va me fonctionner ou pas est -ce que... Tu vois, donc je ne suis pas un peu inconnu. Je t'avoue que j'avais vraiment... Enfin, euh, j'avais euh, quand même peur, quoi. Parce que je me suis dit, bon, je ne connais personne. Hein, personne au Canada. Je n'ai pas de famille. Bon, j'ai, j'avais des connaissances là-bas. Mais bon, moi, je ne partais pas pour rester avec les personnes que je connais au Canada. Euh, donc, je partais vraiment passion euh, à, 100 pour, à 200% même tu vois. Donc je suis arrivé au Canada et donc je, je m'installe à Montréal et direct en fait je crois que je suis, à, je, je suis arrivé le mercredi 20 août 2016 le 22, c'est à dire le vendredi j'étais déjà à des soirées de networking, à des soirées de formation. Donc j'allais en fait si tu veux, j'étais déjà, donc j'allais avec un plan précis en me disant bon là tu arrives au Canada tu as 5 ans 5 ans pour devenir libre financièrement. Quels que soient les moyens en fait. Donc je me suis dit, là je pars et j'ai fait cette promesse à ma mère, j'ai fait cette promesse également à ma conjointe, je, je, on s'est dit on part et je, je nous donne 5, 5 ans pour être libre financièrement grâce à l'immobilier et ça s'est fait en 3 ans. En 3 ans après mon arrivée, je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier.